Y'appelez pas vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et c'est bientôt la fin, c'est bientôt la fin les amis Le mois, une vidéo par jour pendant un mois va bientôt toucher à sa fin. Nous sommes à la 29 e vidéo de celui-ci. Celle de demain est déjà quasi prête, voilà, c'est pour ça que je me permets de pouvoir bomber le torse un petit peu. Pas pour montrer ma poitrine, hein, je sais que bon bref on va éviter de faire des allusions, mais je sais que cette fois-ci, cette année, je n'aurais pas échoué Pas eu d'excuses, pas eu de trucs bidons en mode « Ouais, je vous ferai 30 vidéos, mais en 31 jours, c'est pas grave, c'est pas grave, il y a des mois bissextiles, tout ça, tu connais. Donc, il n'y a pas eu d'excuse, j'aurais réussi euh, très correctement et je vous ferai, donc du coup, demain, une vidéo FAQ, je réponds à vos questions et on fera un bilan de tout ce mois et j'aurai une petite annonce à vous faire qui vous fera plaisir, parce que je sais que le plaisir c'est important, c'est ce que vous ressentez en général quand vous me regardez, hein, les vidéos, tout ça, donc on va voir les possibilités pour pouvoir prolonger ce plaisir. En attendant, du coup, je me permets bah, de vous dire bienvenue, hein. on va jouer aujourd'hui à Black Ops euh, Cold War, encore une fois, il y a eu quelques petites nouveautés, il y a eu des annonces pour la S1. Je vais profiter de cette introduction également pour remercier mon euh, sponsor Level Up, d'accord, qui me suit de mois en mois au jour le jour. C'est une petite marque de boisson gaming allemande, ça me fait très très plaisir de vous la promouvoir. Et pendant le Winter Week, d'accord, c'est euh, cette semaine-là, avec le code ZACNANI2 pour deux pots achetés, vous en avez... Un troisième offert, voilà, c'est une petite offre qu'ils mettent pour Noël, c'est sympathique toutes les infos sont dans la description, n'hésitez pas à aller checker, merci level up, voilà, donc maintenant on va aller directement in-game, et ils ont réglé déjà un petit truc, tu sens que la saison approche tu sens que la saison approche, nous sommes le 11 décembre, et je vous laisse voir, ça y est, ils se sont foutus de notre gueule, mais ils ont réglé le problème, et j'en suis très très très content, j'ai enfin la carte en or, et je viens de le voir en me connectant à l'instant, c'est-à-dire qu'ils viennent de fixer ce petit problème, nous avons enfin les armes en diamant que nous méritons. Donc, voici mon fusil d'assaut. Ça fait un moment que je n'ai pas joué à la carte. Hein. En ce moment, je suis vraiment full diversité et tout ça, ça rend ouf. Donc, on va faire petit gameplay au calme, discuter un petit peu des nouveautés qui vont arriver de la saison 1 parce qu'il y a eu de plus amples annonces. Pour le reste, bah, c'est votre petite vidéo code habituel de soir. Merci les gars. Lâchez déjà un petit like, bande de bâtards. On se retrouve tout de suite. Et voilà la belle et voilà la belle, Regardez-moi cette AK en or, serti de diamant, elle me fait très très très plaisir. Ouais, ouais, ouais, ce petit diamant me plaît. Alors moi, je trouve dommage qu'ils aient pas ramené un petit truc qu'ils avaient mis dans Black Ops 4, c'est rare de pouvoir dire un bon truc de Black Ops 4 en réalité. Mais vous vous rappelez le diamant qui changeait de couleur selon la série que tu faisais Le diamant qui devenait bleu, puis rouge, puis orange, puis vert, selon la série de kills que tu faisais En gros, tous les 5 kills, la couleur de votre diamant se modifiait, ça c'était... Ça c'était une très très bonne idée de Black Ops 4, et c'est dommage qu'il l'ait pas ramené, mais globalement, je suis assez satisfait de ce diamant, monsieur Petite série 3, pour commencer Série de 4, ok, bon on va aller sur B, hein, écoutez. Non, enfin, j'entends quelqu'un à ma à droite. Ok, série de 5, bah vous voyez, vous voyez, c'est tout simple. On peut faire des séries et jouer l'objectif. Hop, hop, hop, hop, on va garder le pompe là. Ok, je vais me faire fumer. Ok, j'ai été vu. <rire> oui c'est ce qu'on appelle un coup de brain ça. C'est ce qu'on appelle Un coup de brain et une série de 8 aussi pour ouvrir la vidéo Mais c'est magnifique Mais c'est magnifique C'est magnifique putain Donc euh, bon bah on commence à mettre du sale Oh là là, là cette arme dégueulasse sérieux On commence à mettre du sale ça fait vraiment plaisir En plus mes alliés capturent le B Go on bigone big On va essayer de se mettre bien j'espère qu'ils vont parler bien J'espère qu'ils vont pas insulter parce que je leur ai demandé de jouer un peu l'objectif Ce serait dommage de procéder ainsi quand même. Je crois qu'il y en a eu un en dessous là. Il y en a un sur B, il y en a un en dessous. <rire> Mon gueule, va. on est du mauvais side, hein, mais c'est chaud. Donc du coup, euh, pourquoi est-ce qu'ils rapportent directement les premiers patchs C'est pour euh, du coup préparer, hein, je suppose, ou en tout cas c'est ce qui paraît... Fils de... Mes fils de... Mes espèces de dégueulasses hein Et tu t'y bagues, hein, t'es content hein L'animal de merde va. Donc, Du coup, c'est pour préparer cette petite saison 1, et on a eu des news de la saison 1. Donc parmi ces news de la saison 1, beaucoup de nouveautés, et notamment un truc que j'attends énormément, ça va être le patch de... de... de... de des patchs de méta, donc quand je dis des patchs de méta, ça va être euh, co concrètement de la correction d'armes. Oups, c'est mon profit, ça oh, attends, j'essaie d'aller sur B mais... Avec ses alliés, là... Oh, Le double kill Come and be, come and be Magnifique. Le double kill est magnifique. Come and be boys, please Eh, c'est encore un kill, super Ok, allez, on reprend. Donc notamment le patch, enfin, de, je vous l'ai dit hier, de, de correction des armes, ils l'ont annoncé, c'est sûr et certain, ça va être fait pour la saison 1, ils vont rien, ils vont rien toucher avant, j'ai envie de vous dire mieux vaut tard que jamais, hein. ça fait vraiment plaisir, et donc cette cette euh, 701, pardon comportera de nombreuses nouveautés qu'est ce qu'on va retrouver dedans on va retrouver deux maps de 6 v6 dont raid hein, le classique donc ça fait une nouvelle map qu'on connaît pas qui s'appelle Pine, je crois et euh, une autre map de euh, raid du coup un remake euh, on va retrouver de l'escarmouche le retour de l'escarmouche et du 2v2 d'accord donc il euh, y aura quatre maps de 2v2 il y aura trois nouvelles armes et ça ça me fait plaisir et il y aura quelques nouveaux modes et ainsi et aussi la fusion du jeu avec Warzone Donc c'est cool, c'est vraiment à la hauteur de ce que moi j'attendais. Trois armes, euh, deux maps, euh, de l'escarmouche de V2, deux nouveaux modes, la fusion avec Warzone et une nouvelle map Warzone aussi. C'est réellement, à mon sens, à la hauteur. Est-ce que pour vous, euh, bah, le tout gratuit en plus, hein, comme d'habitude Donc pour moi, réellement, pour le coup, c'est vraiment... Merci Activision, merci pour ces changements, même si... Le jeu est critiquable en bien des points pour ce changement de, de business model, tu vois, qui consiste maintenant à nous donner des contenus gratuits. Bah ça me fait vraiment... What Mais Pourquoi il est comme ça Mais Pourquoi il était comme ça en missile de croisière Oui, avant, c'était avec une vue un peu sans froid tu vois ce que je veux dire, une vue thermique. Pourquoi est-ce que ça a été comme ça C'est la première fois que je vois ça, pour être euh, parfaitement honnête avec vous. c'est pas dramatique. Don't tricap Ok, il va venir, il va venir parce que qu'il va... Voilà, il va se croire malin, il est malin, il a raison Parce qu'il joue à la type 63 A ah, me cheater ça encore nien, je mets des deux balles, je joue à la type 63 Bon, on est en train de remonter 19-4, hein, on leur met du sale. Hein. Donc pour moi, en termes de, on va dire, de quantité de contenu, c'est top, même si on risque de pas tout avoir à la sortie de la saison, vous le savez. Hein, euh, ce sera sûrement une première partie à la sortie de la saison et une deuxième à la mi-saison. Histoire, tu vois, de garder quand même la saison fraîche. Je me demande combien de temps ça va durer les saisons. Peut-être un mois, peut-être deux mois, deux mois à mon sens, hein, si c'est comme sur Modern Warfare, je pense. Euh, c'est ok d'avoir euh, deux mois. Deux mois de saison avec tous les changements du coup qu'il y a dedans, ça permet de rester fraîche. Et je parie, hein, je parie personnellement, parce que pour le mode League, le un mode League, comme sur Black Ops 4 qui était arrivé en janvier, le mode League, vous vous en rappelez, et qui était, et qui était en plus bien dégueulasse, hein, mais bon, ça, faut pas trop le dire fort. <rire> Vraiment, le mode League de Black Ops 4, c'est une de mes vannes les plus faciles. Donc, je pense que ça arrivera dans les mêmes environs, même si pour un jeu qui a une durée de vie de 12 mois, c'est quand même assez dommage d'avoir un mode League sur la grenade. Magnifique Zach Clutch. Zach Clutch. Zach Clutch, baby. Zach Clutch. Allez, monsieur. Remballe ton sniper. Remballe ton sniper, petit. Remballe-moi ton sniper. 22-7 Yes Donc, pour un jeu qui a quand même 12 mois de durée de vie, c'est dommage d'avoir, euh, du coup, le mode leak qui ne revient euh, qu'au bout de deux mois. Hein. Ça aurait été cool de l'avoir un peu plus proche de la sortie. Mais bon, ça, c'est pas grave. Je pinaille un peu. Et on espère, bien sûr, que pour, ça, pour cette saison 1... Hein, oh! Oh, C'est qui à la kill cam? Oh, it's Zach Nanny on the cam. It's Zach Nanny on the kill cam. Magnifique. On espère, bien entendu, que ce changement de bêta ne va pas juste un petit peu nerf la Hog, un petit peu nerf la M16 ou la Type 63. On espère sincèrement que ça va les rendre injouables, sa grande tante. Tout à l'heure, vraiment, je suis sorti dehors. Vous allez le voir demain pour ma FAQ. J'ai essayé de la faire un petit peu, tu vois, à l'extérieur en mode à la cool, tu vois, avec un joli cadre, etc. Et, euh, et je me suis caillé sa grand-mère. Vraiment, je me suis caillé sa grand-mère. Et tu sais, le, le, le caillage qui, qui, te fait brûler les mains, et bah, c'est ce que j'ai vécu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Bah, c'est pour que vous vous rendiez compte que votre vidéaste préféré, ou peut-être un de vos préférés enfin peut-être, ou peut-être pas, je sais pas, <rire> s'investit pour vous faire plaisir. <rire> T'as pris un ta gueule En plus vraiment sur Garrison, euh, je vous le dis, le meilleur side, donc le meilleur côté de la map ou en tout cas le plus avantagé. <rire> non mais tu crois quoi toi Tu croyais quoi Tu croyais Mais tu croyais Brenzac Mais tu croyais Brenzac Mais sur Garrison, sur cette map, t'as vraiment un avantage de fou frère. A être de ce côté là où je suis, t'as un avantage de fou parce que du coup tu, tu as un accès au top qui est... Ok super, ok génial, il y a quelqu'un encore. Ok super, on a fait le kill, regardez, on avance. Et donc je suis content d'enfin pouvoir profiter de ces privilèges pour une fois dans ma vie, je suis privilégié frère. Yeah, super, encore, let's go, série de 6 série de 7. Oh il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu, je me cache, je me cache. Regardez, on va être dans la finesse. Il va venir ici. Vas-y viens. Ah non. Il fait le tour. <rire> C'est tellement facile C'est tellement facile mesdames et messieurs Il me reste une seule boule. On essaie de la faire en 3-6, regardez. 3-6. Oh non Oh mais on a essayé le beau jeu On a essayé le beau jeu, oh vraiment, oh mon dieu, on a essayé... Ah il a eu de la chatte, et moi aussi j'ai un petit peu foiré, j'ai fait le 3-6 un petit peu dégueulasse. Le 3-6 il aurait été un peu plus beau jeu en l'air en plus dites-vous. Alors ça se voit peut-être pas pour vous, surtout pour... Euh... Je sais que vous, vous avez... Oh là, j'ai vraiment sauvé mon allié. Vous, vous avez l'habitude de jouer avec des hautes sensi, mais j'ai un peu augmenté ma sensi, histoire de me rajouter encore du calcium. En fait, sur... sur à la manette, j'ai... Les grandes sensi, j'y arrive pas. Oh là là, mon dieu. Et eh ben, sur le PC, j'y arrive un petit peu mieux, et c'est un grand plaisir, j'avoue aussi. Tu m'as sauvé My friend, you're my friend. I saved you before, and you saved me now. Uh, thank you. Thank you. <rire> Oui, on suce se débite On suce se débite et on aime ça Allez, un autre. Oh, J'ai appuyé sur la map en même temps. Oh, mais je m'en sors encore Je m'en sors encore Mais je m'en sors encore Mais comment est-ce que je suis encore en vie C'est fantastique C'est fabuleux de fraude, mon dieu Oh non non non mais toi t'es fabuleux de camp bah oui bah est-ce que je suis étonné Bah non je suis pas étonné Les joueurs de Team 603 vous savez que jouer comme ça putain. putain en plus après vous avoir parlé Après vous avoir parlé Let's go. Après vous avoir parlé euh, des sous euh, avec, euh, dans la vidéo d'hier avec euh, ma petite péripétie au supermarché, d'ailleurs, n'hésitez pas à la voir. La vidéo d'hier est, est assez cool. C'était avec une arme qui chante, ça fait plaisir. Euh, je me suis fait euh, encore une fois avoir, les gars. Mais ça, je ne compte pas euh, mener le débat. Je ne vais pas vraiment exactement dire pourquoi ou quoi mais euh, voilà je j'ai été euh, j'ai acheté des cyberpunk sur pc je les stream en ce moment mon pc est très puissant donc il tourne très bien c'est même pas une sou un souci de stabilité mais j'ai été assez euh, déçu par le jeu et j'ai pas pu me faire refound -re -re sur Steam <rire> J'ai trop le sub parce que, en plus, tu es habituellement, quand t'es youtubeur, tu sais, t'as insta la vie, hasta la baby, tu vois, tu peux te faire offrir des trucs là. Je me suis dit quoi Je me non, je vais l'acheter comme tout le monde, je vais être représentant de la plèbe, comme Philippe Poutou, les gars, j'ai mis mes 60 euros. Et le jeu, j'ai pas aimé du tout. Voilà, je le dis, j'ai ai pas aimé pour plein de raisons, notamment un petit peu la lenteur, les dialogues, les dialogues, les bugs, tout ça. Il y a plein de raisons qui font que j'ai pas trop aimé le jeu. Et j'ai été super déçu. Et pour l'instant, vraiment, pour moi, ça a été un pétard mouillé comme pas possible. Zach sad. voilà, Zach is sad Bon, on est J'espère pour vous par contre que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé Cyberpunk, bah grand bien vous fasse. Mais de mon côté, j'aurais aimé peut-être limite vous faire une vidéo dessus. Ça sera grosse déception et zéro contenu. Le prolétariat est fier de vous. Le prolétariat est fier de vous quand je parle. Je parle de Philippe Poutou, elle dit le prolétariat est fier de vous. à l'œil. Magnifique. Le... Fuck enfin, le capitalisme. Bon, on va voir notre ami qui joue avec sa petite AK violette. Ça, je, je sais jamais. Je crois que c'est pas le Dark Matter réel. Je crois que ça, c'est le truc du zombie, si je ne dis pas de bêtises. Bon, 42-11 hein euh, Ce gameplay est fabuleux, je tiens à le dire. Et je, je vous connais, je sais que vous l'apprécierez à sa juste valeur. Bon, et voilà, les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, un petit like. Encore une fois, ça fait toujours plaisir. Petit commentaire, petit tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous